Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour un petit tutoriel comment se mettre le bouton pour que les gens s'abonnent sur une de nos vidéos, sur toutes nos vidéos en fait, euh, voilà. On va dans Youtube. Donc créateur Studio, on va dans Scène, et puis Branding. On fait Ajouter, et puis on fait choisir un fichier. Moi, il est dans le bureau pour mon cas. On fait enregistrer. Il a été importé, donc on refait enregistrer. Et là, on peut définir la durée. Moi, je vais mettre pour 35 secondes. Donc, il apparaîtra euh, après 35 secondes sur votre vidéo. On fait mettre à deux. On va réveiller tous ensemble, pour voir si j'ai bien fait. <rire> ...de la mas. Alors, Martin à Voilà. Voilà, il a aidé à Paris, si vous l'avez vu. Merci à tous. Mes abonnés adorés. Euh, allez liker. Ma page Facebook pour être au courant de toutes les vidéos que j'ai sorties. Elle sera dans la description de ma page Facebook. Vous pourrez y accéder. <rire> euh. Sur ma scène, euh, un grand merci à tous de m'avoir suivi et abonnez-vous pour encore plus de vidéos.